Salut, c'est Maillard, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette introduction pour vous prévenir que ce soir, à 20h, sur ma chaîne Twitch, on va commencer une nouvelle saga d'horreur, Song of Horror. J'avais adoré Soma, j'avais adoré Blair Witch. Donc ce soir, on prend un nouveau pari, on commence une nouvelle saga d'horreur. Rendez-vous ce soir à 20h pétante sur ma chaîne Twitch. A tout à l'heure on va casser le loup ici on va pas hésiter à le faire bien visible là même si il a une protection euh, et du goudronnage parce que le goudronnage assombrit le piégeage là-haut. on va récupérer les piéges plus éloignés pour faire un trigène donc on va aller tout droit on sait qu'il y a quelqu'un juste là. On va pas partir en chase. On va donner un hit là-dessus. Parce que ça va enclencher. Des perks. Moi on appelle le lab En espérant, évidemment, quelqu'un. Voilà. Mais ils sont deux Ils vont se prendre un hit, forcément. Lui là. <rire> Ah ok. Ok. Très bien. Là j'ai besoin, j'ai besoin de... besoin de ça. Très bien. Il est parti par là, est-ce qu'il va se faire protéger mmh. Ah tiens, gauche. Merci à Zach pour les 48 mois. Ça fait tellement plaisir, hein, Zach. C'est droit. Oh, ok. Que vois-je Que lis-je 4 ans. 4 ans. Que vois-je Que vois-je oh, Ok. C'est bon, ça. Un hit. Hein. sait bloc Très bien Quelqu'un va l'aider là ou Non hein. Ok parfait Là Un burst Merci beaucoup pour les 8 mois Merci pour ton problème Ah mais vous gérez Vous gérez de dingo Merci Nike, Merci Herzog Vraiment adorable Quelqu'un pour le laisser ou pas Non Ok ça fait trop de plaisir. Ah, ok. Est ce qu'il est retourné là Oh Il m'a surpris, il m'a fait peur Le teglingos Et par là pour qu'il fasse tomber la palette à droite. Maintenant. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de palette maintenant. On va aller continuer à piéger, les moteurs là-bas, on va pas aller sur elle bien sûr, c'est pas l'objectif, mais on a ici, nous, des moteurs sur lesquels euh, qu'on veut surveiller. On, si on la croise, on va pas l'accrocher, on va juste la hit pour le plaisir, voilà, parce que c'est notre choix, notre bataille, on va rester extrêmement fair-play. Moi c'est bizarre, on de commencer à enseigner. C'est oufissime parce que... Oh non. C'est le piège que je voulais pas. Le moteur que je voulais pas qu'il fasse. C'est juste là. Un, deux... Ok. voulais pas qu'il le fasse. Bon, il va falloir que je... Step up la violence. Quel dommage Comme on a des gens là, on sait qu'il y a des gens blessés. Juste derrière. Enfin, pas elle en l'occurrence, on a qu'un seul hook. Voilà, on va devoir piéger totalement le passage ici. Un problème. C'est un peu chaud là. Jouer faire play, c'est un peu chaud. Ce qui est comme ça. Le moteur là-haut, on a quelqu'un qui est là-haut en train de réparer, probablement. Ce bon, qui n'est pas le cas. Il faut qu'on surveille. Il faut qu'on récupère le piège qui est là. A défaut de faire un trigène, il faut quand même s'arranger. Pour bloquer la zone notamment la zone du haut cette zone ici on a rien ici on a le moteur là bas hein. donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vers le moteur ici qui était en progression de réparation on va aller poser peut-être un piège s'il le faut et remonter dans la maison ok c'est si retourné à zéro on a le Jungle, ici, qui est dead. On a tous les pièges qui sont rapatriés, ici. On va... C'est quand même assez large, ici. Oh, ok. On va faire ça en deux temps. Très bien, très bien. On va faire ça en deux temps. On sait que ici ils peuvent passer. Donc on va poser deux pièges. On a pas vraiment de trigène. Donc on va s'assurer que ce soit euh, inaccessible là. D'accord On va récupérer. On va voir où est-ce qu'ils sont. On va récupérer le piège là. Voilà. Comment ça y est Ils sont deux parce que ça n'aurait pas été aussi easy de se libérer. Deuxième piège qui va se prendre en s'éloignant. Ah ok, attention. Sur le retour peut-être. Voilà. ok. Je reprends ça. Un tueur peintre sur le début. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas. L'artiste. C'est le cas pour l'artiste. Donc là, je posais ici. On va pas euh, traîner. On sait qu'on a le Ace là-bas. On va plutôt nous accaparer la personne ici. Le Ace ou quelqu'un d'autre, peu importe. On a vu un corbeau s'envoler. Donc on sait qu'il y a quelqu'un. qu'il est que blessé. On va donner un hit, là. On sait qu'il y a quelqu'un, juste là. est ce que Ace se soigne Ah, il est là L'erreur, Ace Ace uh, sans deck des c'est le profil du dead Hard. C'est absolument le profil du dead Hard. C'est vampire. Donc là ils sont en train de forcer les moteurs. Diviser le groupe en deux. Je sais que ça sert à rien que je reste euh, au niveau de la maison. C'est qu'il y en a un qui a découvert. Donc et découvert c'est quoi C'est le statut qui fait que. Tu es exposé et tu peux être one-shot une fois que tu as sauvé quelqu'un, que tu as libéré quelqu'un. Donc, je vais me dépêcher d'aller ici. Ok, très bien. Aucun moteur en cours de réparation là. La personne, généralement, qui est en à découvert généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est tellement mal qu'elle se cache. Donc là, l'idée, c'est vraiment que les gens sentent l'oppression. Sentent... Euh, L'oiseau qui s'est envolé, donc quelqu'un qui va le libérer dans 3, 2, 1. On va pas aller focus la personne, par contre. Voilà. On va pas aller sur elle. On va faire ça. Par contre, si elle essaie d'utiliser ici le loup, elle se prend le piège en faisant c'est laissé Si elle essaie de monter. Oui. Quel était le projet, madame Quel était le projet Ok, Donc, on va la poser par là parce que le moteur de l'autre côté, il a totalement régressé. Donc, on va aller vers le moteur qui nous pose le plus pro, Et celui-là. C'est encore un piège. On sait qu'il y a quelqu'un là. On va donner un hit dessus. Pourquoi on donne un hit dessus On donne un hit dessus parce qu'on sait que ça le marque. Maintenant, on va se prendre le piège, si elle va tout droit, si elle va à gauche. Elle a eu de la chance, elle n'est pas passée par là. Elle s'éloigne, elle a raison de s'éloigner. Elle peut éloigner tout le monde, sauf que... Voilà. Ça fait régresser ce moteur -là. Ça fait totalement régresser celle Exactement. Donc là, ce que je fais, c'est que j'éloigne le groupe. Je divise le groupe. Donc, ils sont vraiment obligés de se séparer. Surtout que c'est une P1. Le P1 fait quoi Fait que euh, techniquement, il euh, euh, faut la sauver, et pas la laisser. Donc je vais être tout droit en ce temps là Je vais utiliser euh, la colline pour prendre de la vitesse. Je vais m'envoler dans les étoiles et je vais klaxonner. Aïe aïe aïe, pas de klaxon, pas être averti, dommage. On sait qu'ils vont faire le tour là. Tout droit. Non, mais même pas. C'était ah. ça aucune chance ici voilà. attention donc je la récupère elle ah, le petit poète poit du piégeur enfin, compris ce que je voulais bien <rire> donc je la pose là c'est que le jack il est parti loin on va commencer avec seulement un seul hook. Tout droit. moteur a totalement régressé. Et on a un moteur là-haut complètement condamné. tu T'es pas taille qui non hein Voilà. J'ai mis le piège bon, de manière stratégique dans le virage. Entre. Le passage ici. Okay. Tous les moteurs ont régressé. Je vais reprendre ça, j'en je ai plus besoin. J'en je ai plus besoin du tout. Donc, je vais poser un peu éloigné ici. L'idée c'est vraiment d'éloigner les survivants euh, une fois que le groupe est divisé. Parce qu'ils vont être obligés de venir en aide. C'est la norme. Hein. sur certains. Hein. Là, il y a quelqu'un qui va peut-être venir par là. Nous savons, là-haut, que le moteur... va rien se passer ce moteur. Donc je continue. J'ai laissé le piège ici, visible. À 15 000. J'ai vu les airs à fleurs derrière. Euh... Oui, bien sûr qu'il y en a un qui peut... Euh, il n'est pas condamné parce qu'il y en a un qui peut totalement euh, euh, le, le, le saboter. Mais en fait, mon intérêt à moi... Et bonjour les amis. Mon intérêt à moi, c'est que... Je le sais, j'ai un signal. Donc, alors, oui, ils peuvent saboter. Pas besoin de saboter qu'on un joueur qui commence à... Oui, mais alors ça, ce, ce skill-là, ils sont loin, les gens, de le savoir. Vraiment. Même moi, je l'oublie, en fait. C'est pas juste des bons joueurs, hein. c'est vraiment des joueurs euh, tryharders, qui s'y connaissent de ouf. Parce que quand tu commences à désamorcer le piège... Attention Voilà. Quand tu commences à désamorcer le piège, quelqu'un peut passer. La si elle est toxique. Alors ça que tu sais, moi je peux pas. Pour répondre là-dessus sur la toxicité. Alors déjà, souvent la toxicité elle est plutôt relative pour la simple et bonne raison que ça dépend de toi comment est-ce que tu perçois ça dépend de toi comment tu le perçois pour le coup moi je suis vraiment toxique ouf là-haut il va il va revenir vers moi il va se prendre lui le... s'il passe là il voilà alors ça c'est moche ce qui vient de se passer c'est oh c'est tellement moche c'est tellement triste et moche C'est... C'est horrible comme fin Mais cette fin Nulle C'est l'une des fins les plus nulles que j'ai vues Wow Mais pardon, quoi Bah ouais c'est tué. Hein. Bravo pour indéfectible. Euh, bah, du coup GG GG pour indéfectible et euh, Pour le dédarbe Ça valait le coup <rire> Ouais. Ah c'est l'une des fins les plus. les plus ouf naze, que j'ai vu. C'est. Euh, enfin c'est horrible. Quand je dis naze, c'est pas pour dénigrer les joueurs. C'est horrible. C'est horrible.